Alors euh, voici euh, euh, le sentier euh, que j'ai tracé avec les différents les, les, les différents euh, œufs de parc puis tout ça. Alors on voit ici le tracé le tel qu'il est. Là, il amène aux arbres et à une multitude d'œufs qui sont prêts à être cueillis. Alors on a deux sentiers, comme vous pouvez le constater. On a un premier sentier qui va à gauche un deuxième sentier qui va à droite, un peu plus clairsemé. Alors, il y a une ombre, c'est moi, l'ombre. L'ombre. L'ombre. Et voici la deuxième mine d'or. Voilà. Il y en a quelques-uns qui ont réussi à se cacher ici. Et voilà. Voilà. Nous allons attendre nos deux compagnons avant de de continuer à filmer. Alors nous arrêtons ce premier segment d'à peu près une minute. Voilà. C'est qui est là ce matin? C'est qui? C'est les cocos de Pâques, C'est les. Oui, ouais, ton papa a acheté une sonnette. Et puis, qu'est-ce qu'a fait ta sonnette? Il fait ding-dong. Ding-dong? Ok. On voit-tu la personne qui est devant la sonnette? Non. Non? Ok. Regarde ici. Regarde. Être... je t'ai apporté un sac pour ramasser les cocos parce que le lapin de Pâques a laissé les cocos. On va entendre Colin? Oui. C'est bien beau veut ton manteau? Il ah, Pardon? Colin, il veut pas s'habiller. Il veut pas s'habiller? Non. On, on, on lattend tu quand même avant de prendre ça? Puis grand-papa et les lutins de Noël, ils ont laissé des cadeaux chez grand-papa. Sa grand-papa les a portés aussi. Oui. Tu sais cadeaux à Noël? Mais là, aujourd'hui les... il y à deux cocos là. Ben, il y en a, gars, il y a deux sentiers. Il y a un sentier qui s'en va là. Puis un sentier qui s'en va là. Tu vois-tu? Regarde. Regarde. Il, il dit où s'en aller les petits lapins. Regarde, tu suivis ça, puis tu t'en vas ramasser ça, c'est pour toi, puis ça c'est pour Colin, ou l'inverse, comme vous voulez. On va entendre Colin, puis... Euh, euh... Oh, il y a Pardon? Pourquoi il y a beaucoup de Il y en a beaucoup. Hé, hey, Colin Demers, comment oui. ça va? Bien. Tu voulais pas t'habiller? Non, Ok. Regarde, c est... C est... les lapins de Pâques, tu sais comment ça marche? Mm -hmm. Alors, regarde. J'ai joué une de C'est ça, j'expliquais à ton. Parce garde, que j'étais je... dans une game de mon puis on joue. Une. Ouais. Bon, je, je peux reporter ça plus tard. une ah. Oui. Alors, regarde, j'ai fait un sentier comme ça, qui va là, puis un sentier qui va là. C'est pour vous deux. OK? Oui. Tu commences-tu à y ramasser? Ah. Attends, attends, prends ça. Le... OK. Vous voulez pas ramasser comme ça en suivant le sentier? Ah. OK, ah. vas-y. Mettez ben, dans le sac. Lui, il oh, euh, y a moi. Tiens, vas-y. Je vais tenir le sac. OK, viens-t'en. Tu essayé. L'autre? Viens, Colin, viens. On y va. Regarde, on suit. là. D'un coup, il y en aurait d'autres. Oh, mon Dieu, il y en a là. Oh. Garde, garde, garde, garde. Il y en a un ici. Allez. J'ai failli filer ouais, les Oui, euh, remoncez-les toutes. Tiens, allez, go. Tiens, moi, je tiens le sac. J'ai filé sur deux. La D'après. Bon, c'est un petit peu anarchique comme ramassage, mais c'est pas grave. Hey, salut! Salut! Ça va? Oui, ça va. Ça se dit que la collecte à deux, ça se fait vite. Tu l'as trouvé. Oui, tu l'as trouvé, Ben c'est ça. En forme, Vincent? Oui, bien plus qu'hier, moins que demain, mais je suis en forme aujourd'hui. Ouais. Les collins, on voit qu'il y a de l'expertise là-dedans. Colin il y a d'expertise. De ça, c'est ça, c'est juste pour s'amuser. Il y en a d'autres. Oui? Oui, il y en a qui sont ouverts, mes a mis des collants. Vous êtes, vous êtes sûr que vous les avez tous trouvés là? Oui. mets là dedans, on les rouvrira plus tard. Oh mon Dieu, il y en a une batch là! Oui! Aujourd'hui, c'est les lutins de Pâques on fait du 2 en 1. Non, ça, c'est pas moi qui ai mis ça, là. Du 2 en 1, on fait du... Euh, on fait du 2 en 1... Oh mon Dieu! On fait du 2... Euh, voyons, je me répète. Bon, ben, on un premier paquet, ça que tu vas pouvoir te sucrer le bec. Connais, uh, wow. connais, connais. Viens ici, regarde. Ça, tu tu sais lire, tu vas lire ça de qu ce que c'est marqué là. Je pas, mes va de contact. Il ça. Il va faire ça. Il de Il va faire ça. Il va faire je Il va faire Il va ça. Il va faire Il ça. Il va faire parler. ça. fait. va faire de de de ça. de ça. De sans compter des petits-fils aussi merveilleux, n'aimerait rien de moins qu'un jour de pape. Fabuleux. On vous aime beaucoup, grand-maman oh, Micheline oh, oui. et grand-papa Charbonne. Oui, puis regarde, c'est écrit ici. Je pas, je pas, pas petit. Petit-fils. OK, vous avez d'autres affaires ici. Oups, excusez. Il y en a d'autres, je pense. Alex, tiens, je pense qu'il y en a un autre. Alexandre, tiens. Bah vais donner ça à Alex c'est moi. Oui, c'est à toi. Hein? Puis ça, c'est à Colin. Puis je fournis même les sacs. Le chanteur, vous êtes chanceux, vous? Tu c'est quoi? Moi, je vois pas, je vais pas me faire de contour. Un, un chat? Un lapin? Tout un chat. Oh, ça, ça a l'air d'être une boîte avec plein de choses dedans. Ouais, Il faudrait que tu nous la rouves là. Euh, un... c'est quoi l'objet? Regarde, on va le... Il y a d'autres à faire. On va prendre une pause, on va faire des petits films, puis après ça, on va... Les cadeaux de... Le thème de Noël apporter cadeaux, Le préparer tout. On va ah. faire ça ici, je vais installer mon trépied. Je ne veux pas être obligé de tenir ça. Oh, c'est juste du papier! Oh, c'est juste du papier! Il n'y a pas de... Oh, oh, oh! Je pense que j'ai hein? quelque chose. Attends, attends. Mmh. Wow! Les yeux sont plus filles par Il est ça fier. Ouais, ça que... tu content? <rire> Dites... ouais, il l'a déjà fêté. Il C'est pas grave. Alright, c'est pas grave, il y en a d'autres. Fait... un. beau souris, oh. C'est un. beau oh. un. beau Dis, hey, oui. le... Dites un. C'est un. C'est un. C'est un. d'Alex, C'est Hey Michelin, tu fais, à chaque année, elle se fait un devoir là, de tout empaqueter ça, puis de coller ça, puis d'aller chercher ça. Hey, Alexandre merci. tu n'as même pas oh dit merci là. encore. Oh là là. <rire> OK, là, c'est la deuxième phase. C'est drôle, tu arrives pour la deuxième phase. Les fins de Noël. OK. Allez, J'ai commencé ici. Assieds-toi. toi pour rentrer dans la caméra. T'es mieux dans la cour? OK. On va être obligé de déménager dans la cour, les gars. OK. trop Oui. Salut! Salut! Salut, moi. Ça va, le, le, le background. Oh, wow! OK. Les okay. amis, okay. on va aller dans la cour. Les cadeaux! Ok, le photographe est prêt. Ok, là, on va prendre... Ah oh, oui, t'as bien raison, même plus haut background. Ok, allez-y, les gars. Faites, euh, vous pouvez parler aussi. ne va bien être contente si vous parlez. C'est dur à ouvrir. C'est dur à ouvrir. Comment tu prêcher, c'est une bonne idée? Ça, c'est Colin pour le ski. Le ski champion. Il y en a deux, je pense qu'il y a un long puis un court. Il y a des gâteaux, quoi Ah ouais. Ah c'est cool Ah Regarde, Alex, Maman, tu prends le truc, à la elle Je sais qu'est-ce qu'il manque. Ouais, ça c'est moins excitant comme cadeau, mais c'est pareil, c'est un cadeau pareil. Ah oui Tiens, Colin Colin champion de ski. Mets-toi là pour que ça rentre dans la, la caméra. Va t'asseoir avec ton frère. Ah, oh, ouais. Bon, il fait des. Il met des chocolats. Côté. Côté. rien avec les mêmes les... oh, oh, vous faites euh, un, une déco. as oui. tu ouvre ta boîte? Mais oui, ça. Ça, ça. Ok. Il y en a assez. Il y en a assez, je pense. Oui. OK. OK. Tu as un cadeau pour Alex? Oui, il faudrait donner un cadeau à Alex pour le couper. Qu'est-ce oui. que tu fais? Je cherche un cadeau pour Alex. D'un coup, c'est cette boîte-là. Alexandre, c'est toi, cette boîte-là. Ah, oh, il l'avait trouvé! Va l'ouvrir ici. Regarde, Alex, c'est quoi là? Ça, Colin, c'est un sous-vêtement de ski qui vient de Finlande ça. Ça, c'est de, la... de la grosse, grosse, grosse qualité. Okay. Bon, Alain, tu, dire, tu es obligé de faire du d'ici l'année prochaine? Ouh, oui. il y en a deux, il y une Pas vrai? Il y en a une, une pas autre, de même? Il ben, a tout perdu. Non non, y a non, non, non, non, non. Ben, il a perdu beaucoup. Mon... Hey les gars, vous pouvez parler, dire bonjour. Merci, Micheline, merci, Charles, pour que oui, ça fasse un grand dialogue. C'est Bon, c'est Ah, mais c'est un transportable. C'est transportable. C'est ouais. Ça, il y a un petit ça que j'ai là Ça, ah, ouais, ouais. Quand oui, il de... hey, un je l'avais <rire> vu, il avait mis un <rire> pain de saucisse. Il avait fait tourner c une saucisse. C'est ça, ça C'est oh, Super wow. Mario Lego. Wow, wow. C'est ça que c'était dans ta liste, ça Ouais. Montre-le, monte le à la caméra, faites un show un peu là. Ah! Regarde! Ah, Montre-le à la caméra, l'autre oh, bord. Yes! la oui. boîte. Tourne la boîte. Ouais! Oh, je... OK. c'est C'est ça qui Puis il y a des.. Quand il, genre, il y a un sensor en dessous, après quand il y a des ouais. petites affaires qui vont passer, ça va genre dire que c'est. Okay. C'est cool. Tiens, Karine! Ah ben Devant la caméra. Ça, c'est clair que je vais faire. Ça, quelque chose pour dormir. <rire> une robe de charme. Ah! Vêtements de détente en peluche. Cozy, plush, lodger. Yes! Effectivement, c'est un vêtement euh, genre détente. là. OK? Alors, on termine avec... C'est pour Karen. Bonjour, Junior! Un pour hein? bonjour, Junior, c'est le petit bas. Oui. C'est ça. Je yeah! Ça, j'en ai tout besoin. Je trouve jamais. Ça que Je pense qu'il faut Avec passer du ski là, hein? Cette année. Ça, tu me diras ce que t'en penses, Colin? c'est Tu sais quoi? Je Je t'ai ramené ta boîte de biscuits. Headphones? Ah oui. hein? yeah. wow, Des headphones sans yeah. fil. Ouais. J'en ai, mais avec fil, mais ils sont Ben là, tu vas être une coche en. c'est vrai, ça, sont... sont cassés. Tes... Ouais. Tu veux-tu garder le, la boite? Le, le, le, le feu! Il... Il... Ouais, il... Il... Genre l'affaire pour plugger, il est genre de même. Ouais, t'en as un? Parce que il est genre tordu. Ouais. ouais. Les gars, dites un petit mot là, pour Micheline. Merci! Micheline, on t'aime. Quelque chose comme ça. Une phrase avec un sujet, verbe et complément. C'est Ramona. Bon! Mmh. Hey. Hein? Ah ben je pense que Mario est tombé dedans hein! <rire> okay. Regarde, ça c'est... Oui. color, Music and sound. Mm. Many fun reactions. Mm. C'est ça. Press on to play. Ok. Ah. Ouais. ben là, tu, tu, tu c'est Salut! Du Salut. Parc, Ouais, clair. Ouais. <rire> ça, c'est clair. Alors, on, on va ramasser avant un petit peu les détritus. T'es content, Colin? Oui. Ça fait longtemps oui. que je oui. Bon, ben, c'est parfait. Oui. Oui, il y avait une liste là, qui circulait. Ça a été envoyé au lutin. Ouais. Puis, il euh, euh, a laissé oui. ben, ça à Rue Churchill. J'ai dit un matin, on règle ça.